Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau question sans détour. 36 tués depuis le début de l'année, 65 l'année dernière. Les chiffres sont de plus en plus éloquents pour parler de l'insécurité routière chez nous en Guadeloupe. L'actualité l'a encore montré ce week-end avec cet accident dramatique. Ces accidents concernent aussi bien les jeunes que les seniors. Et dans le cadre de la semaine bleue, la sécurité routière de Guadeloupe va s'intéresser justement... Aux conducteurs les plus âgés chez nous. Pour en parler, nous recevons Thierry Vadimont, chargé de mission sécurité routière, pompier également. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté ce, ce rendez-vous. Pour parler, c'est vrai, on va, on va y venir, hein, de nos seniors sur les routes dans le cadre de cette semaine bleue qui leur est dédiée. Malheureusement, l'actualité nous a rappelé à cette réalité locale des fléaux de l'accidentologie cet accident qui a, qui a coûté la vie à un agent de route de Guadeloupe, c'était ce week-end. Ben, tout à fait, déjà toutes mes condoléances donc, déjà pour la famille. C'est une dure épreuve pour ses proches, pour la famille également, pour les gens qui ont travaillé avec lui. Mais c'est vrai que malheureusement, c'est le schéma du réseau routier en Guadeloupe. Et si on n'arrive pas à le partager simplement en respectant les uns et les autres, mais ben, voilà, ce qui peut arriver, un drame. C'est une personne qu'on perd, c'est une famille endeuillée et euh, ça rajoute un bilan encore plus positif dans le nombre de morts. On l'a dit, vous êtes sapeur-pompier, donc souvent euh, témoin vous-même euh, de, de ces accidents. On a l'impression qu'il y a l'émotion euh, que l'on peut voir euh, apparaître sur les réseaux sociaux. Mais justement, on a l'impression que ça part aussi vite que cela est venu et ça ne reste pas dans les têtes de, des conducteurs. Mmh. C'est un peu le sentiment que vous avez. C'est vrai que je suis également, comme vous avez dit, sapeur-pompier. Euh, Nous-mêmes, on est confrontés à, à ça, sur le risque de sur C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils voient un accident, ils ont besoin de s'arrêter, ils ont besoin de regarder si c'est un membre de leur famille ou quoi que ce soit. Mais ça occasionne euh, ce, ce côté gravissime qui vient de se passer. Quoi. On, peut, on, on peut nous tuer aussi. Donc même mmh. nous, pompiers, policiers, autres, on n'est pas à l'abri de ça. Euh, par contre, ce qui est important, c'est d'alerter à secours. Et bien souvent, ce n'est pas le cas. Donc, il y a beaucoup de témoins, il y a beaucoup de gens qui regardent, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent. Et, il y, a qui filme, et il y en a qui filment aussi. Donc, bah, c'est vraiment des comportements à éviter. Oui. Euh, Malgré tout, ils sont témoins de l'accident, ils le voient. Mais euh, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que passer le choc du drame, ben finalement, on reprend ses mauvaises habitudes sur la route. Alors, oui, on est choqué au moment où on passe. Donc, il y a déjà les pompiers, la police, on passe, on voit l'accident, etc. Donc, sur le coin, on est choqué. Mais après, quelques kilomètres après, c'est fini. C'est déjà oublié. Ça fait, pas, ça fait partie du passé. Donc, euh, ouais, non, on doit éviter ça. C'est vrai qu'on euh, s'aperçoit que de plus en plus, on a des voitures tellement bien organisées, structurées, confortables, euh, climatisées. Donc, euh, c'est une sorte de bulle hein, de, de protection. Et c'est peut-être le moment où quand la personne sort de chez elle un peu stressée ou du travail un peu stressée et eh ben on prend la route, on se met dans sa voiture on est tout seul, seul au monde avec sa musique et tout mais non, on n'est pas seul au monde parce qu'il y a comme d'autres utilisateurs du réseau routier et là, ben, si on n'est pas vigilant, on va occasionner donc ce, ce type d'accident. Oui, alors euh, on l'a dit, hein, on est ici pour parler de, de la semaine bleue qui s'intéresse notamment à, à nos seniors. Oui. Euh, le hasard fait que ben, l'auteur de l'accident est un homme de, de plus de 60 ans. Euh, justement, nos seniors, ils sont nombreux encore hein, à, à conduire sur le réseau routier de Guadeloupe. Il y a... Euh, des ateliers, des accompagnements qui sont possibles, notamment euh, sur des questions... Allez, prenons l'exemple de la vision qui diminue, on le sait, ce sera pour tout le monde. Euh, là aussi, il y, y a de quoi accompagner les seniors qui, qui utilisent leur voiture. Oui, tout à fait. Il y a tout un réseau en Guadeloupe mis mise en place pour, pour, pour les seniors. Par contre, le seul problème, c'est qu'il faudrait que déjà la plupart des seniors puissent... Euh, accepter de changer les habitudes. C'est ça qui est difficile. Lorsqu'on a l'habitude de conduire sa voiture pendant 25 ou 30 ans, on est autonome, on n'a pas envie de nous dire ben voilà, il faut faire comme ça ou pas comme ça, quoi que ce soit. Donc il y a un côté habitude. Et après, ben, c'est la famille. C'est la famille aussi qui doit voir si la personne, le seigneur, peut encore conduire ou pas. Et ben pour cela, il faut passer donc dans un schéma un petit peu peut-être plus médical de santé, faire des bilans concrets et voir si effectivement il n'y a pas une baisse de la vue, une baisse peut-être de l'ouïe, enfin de l'écoute, etc. Santé le problème également. de somnolence, donc oui. des médicaments et les médicaments aussi, il y a des pictogrammes oui. donc il faut quand même, euh, voilà il y, a tout, il, y a, il y a tout un contrôle, un suivi de cette personne il ne faut pas la laisser seule et puis dire bon, voilà, demain euh, ce qui arrive, arrivera on a, on a même l'impression que c'est souvent un exploit quand on voit une personne très âgée encore conduire sa voiture on en ressent une certaine fierté euh, il faut faire justement attention à ce genre de, de sentiments qu'on peut avoir par rapport à, au seigneur qui conduit. Alors le, le seul sentiment de fierté, je ne sais même pas si c'est un sentiment de fierté, c'est plutôt un sentiment de, de liberté, ouais, peut-être pour certains parents, parce qu'en vrai, comme oui, le la, est... la fierté de l'autre en tout cas. Par oui, a... son, son père, son grand père, encore une fois. Tout à fait, sa Exa... mais existe. il ouais, mais ouais. Autonome. est autonome. Oui. vrai, on n'a pas besoin de s'en occuper. La... Ça, donc ça libère, ça ouais. donne du temps au temps. Mais oui, mais c'est qu'une impression parce que si euh, euh, on n'est pas dans le véhicule avec lui les difficultés par exemple, une personne d'un certain âge aura du mal à, à se mouvoir à droite, à gauche, se déplacer. Son temps de réaction sera beaucoup plus lent s'il faut freiner, s'il voit une, une situation d'accident. Si, par exemple, je ne sais pas, mon enfant traverse sur un son passage piéton, le temps de réfléchir et d'analyser, peut-être qu'il sera peut-être trop tard. Euh, au niveau de la vision aussi, euh, le temps de réaction peut-être euh, pour se réadapter peut-être à la luminosité qui va changer avec le soleil, et eh ben, peut-être de deux secondes, ben, ça va peut-être passer à deux minutes. Donc, euh, voilà, ça veut dire qu'il y aura un flou. Alors on n'est pas là pour leur jeter la pierre parce qu'ils ne sont pas euh, eux à euh, eux seuls les seniors, euh, les auteurs des, des accidents malheureusement au well euh, à Malgré tout, euh, dans cette semaine bleue et au-delà, il y a, vous le disiez, tout un, un panel d'accompagnement. Concrètement, pour cette semaine, comment euh, les seniors qui nous entendent, qui nous voient euh, peuvent rentrer en contact avec vous, savoir euh, ce qui est mis en place. Alors ah, donc déjà, donc, euh, nous ce qu'on conseille donc, pendant cette semaine, effectivement, c'est d'en profiter pour se rapprocher de son médecin, pour faire des bilans, des contrôles ou quoi que ce soit, de regarder effectivement si le véhicule est toujours adapté à son type de conduite. Par exemple, on peut prendre un véhicule peut-être euh, automatique euh, pour euh, faciliter la conduite. Euh, et puis aussi, peut-être, pourquoi ne pas se rapprocher des auto écoles pour faire euh, des contrôles et puis des, des tests, pour voir si on est toujours à jour de la connaissance du réseau routier et du code de la route. Donc ce sont des situations qui seront mises en place pendant la semaine, mais qui existent de tout temps. Donc voilà, on oui. peut se rapprocher de la sécurité on routière. On de la semaine bleue pour, euh, voilà. pour, pour le redire. Bon. Oui. Est-ce qu'on peut, par exemple, la sécurité routière ou d'autres, accompagner le senior, par exemple, dans un planning d'utilisation de son véhicule, limitation de trajet, ce genre de choses Alors, nous, au niveau de la sécurité routière, on ne pourra pas le faire forcément avec nous, mais on pourra le faire avec nos partenaires. Il y a des associations, il y a des médecins, il y a des spécialistes. Donc, on pourra réorienter donc, les familles ou les personnes, effectivement, pour trouver une solution pour mieux encadrer cette personne d'un certain âge, cette personne âgée. Et euh, vous, sur le terrain, vous rencontrez très souvent ces personnes âgées et vous avez ce discours en VRL de, de justement de faire ces bilans, de faire un contrôle régulier. Bien sûr, puisque sur le terrain donc on y est très souvent au niveau donc des centres commerciaux, au niveau des écoles ou même sur la voie publique et dès qu'on voit ces personnes âgées, on n'attend même pas, on met toujours peut-être quelqu'un qui va faire le contrôle de la vue. Oui. Donc on a toujours des médecins avec nous. On a, voilà. Donc il y a tout un panel de personnes qui nous accompagnent et quel que soit l'âge, on ne va pas s'arrêter comme vous avez dit aux seniors c'est du plus jeune âge donc euh, jusqu'à par exemple euh, la conduite accompagnée, donc à, à partir de 15 ans jusqu'à peut-être 60, 70 ou quoi que ce soit. Donc on peut accompagner toutes ces personnes donc, euh, pour avoir un mieux sur le réseau routier. On rappelle qu'il y a un cadre légal autour du permis de conduire, de l'autorisation d'utiliser le réseau routier avec un véhicule à moteur. Euh, quel est l'âge justement euh, légal où on doit repasser son permis, en tout cas refaire un, un, un bilan de ses capacités Alors Il n'y a pas vraiment d'âge, c'est vraiment euh, du bon sens mm -hmm. et à partir du moment où on voit ses limites, on peut faire ce contrôle-là. Euh, la seule obligation qu'il y a pour le moment, euh, à ma connaissance, c'est surtout au niveau peut-être des, des transporteurs, des conducteurs, des gens qui ont le permis poids lourd oui, où tous voilà. les 5 ans, ils doivent repasser. Voilà. Mais à titre individuel, euh, voilà, c'est la personne qui sent ses limites qui va peut-être faire son contrôle. Au... Et c'est pour au... ça c'est là que vous interpellez les, les familles, les enfants de ces personnes âgées pour qu'ils puissent faire passer le message. Exactement, c'est vraiment le, ce serait de tout un chacun c'est le citoyen, okay. ben c'est voilà, la personne âgée, Et puis ses parents, sa famille, tout le monde qui pourrait éventuellement participer à ce mieux-être sur le réseau routier pour sauver des vies. Est-ce qu'il y a des temps forts de prévus pour cette semaine bleue Oui, donc euh, il y a des villages qui sont prévus un petit peu à droite à gauche au niveau de la Guadeloupe. Oui. Il, y a des, il y aura de la communication qui sera faite aussi donc, grâce à vous sur les médias, donc radio, télé, etc. Il y aura de la communication aussi sur Internet. Donc on sera vraiment présent et euh, disponible à répondre à toutes euh, ces questions. Mais voilà, n'hésitez pas aussi, si par exemple on n'arrive pas à nous joindre, mais il y a les auto-écoles, il y a son médecin aussi, peu orienté. Et... Euh, et peut-être dernier conseil qui est peut-être le plus dur si vraiment on est en présence d'une personne d'un certain âge qui ne veut pas comprendre que peut-être il est oui. dangereux pour lui ou pour les autres ben aussi on peut se rapprocher peut-être du préfet qui peut prendre aussi une décision et faire un contrôle médical et voir peut-être la, la direction qu'il a lieu de prendre ou quoi. donc on n'est pas démuni oui, il voilà, y, y a plein d'armes possibles oui. du plus simple au plus compliqué et, mais que ce qu'on veut nous c'est qu'il n'y qu a pas de mort quoi, sur, la, sur la route et ce qu'on même... souhaite tous effectivement Thierry Vadimont on vous remercie pour pour ce rendez-vous, on leur appelle profiter de la semaine bleue aux personnes âgées pour se rapprocher, pourquoi pas, vous l'avez entendu, euh, de votre médecin ou euh, d'une auto-école pour faire un bilan. Et puis vous, euh, bah, chers enfants, euh, parlez à vos parents, aux personnes âgées, euh, qu'il est peut-être temps de le faire pour éviter euh, le drame. On en a trop en Guadeloupe. Merci de nous avoir suivis. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation Merci. encore une fois. Et puis euh, bah, restez avec nous sur euh, la suite de nos programmes. Bonne soirée.